Oui, euh, juste, euh, vous devez être surpris là, de voir ma tête de METEC apparaître avant ce qui est une étude de cas, donc une conversation téléphonique enregistrée, juste pour vous annoncer que ça y est, Enfin, non on n'a pas les droits, enfin c'est vraiment Black Friday, ça fait euh, 10 jours que les commerçants que de la grande distribution et en ligne euh, nous ont transformé ça en Black semaine, en Black mois, en mois du vendredi noir, donc tout ça c'est ridicule, nous on fait qu'un qu week-end, enfin on fait entre Black Friday aujourd'hui et Cyber Monday lundi, donc... Si vous étiez euh, curieux de ces formations que j'appelle les séminaires et dont je vous parle à longueur d'année, qui sont des contenus payants que jamais, jamais, jamais je ne diffuserai euh, gratuitement sur Youtube, eh bien c'est le moment de les acquérir avec 25% de réduction, avec le coupon, le coupon, le coupon, le coupon, un coupon hommage à l'âme noire que je vous laisse découvrir en bas de l'écran. Alors, il n'y a que les lettres, hein, ne mettez pas l'émoticône qui va avec, ça c'est juste pour, pour rigoler. Voilà, place à votre euh, étude de cas, et comme d'habitude, on n'oublie pas, hein, on cloche, on pousse, et on s'abonne, et on réagit en commentaire. Et puis, euh, dépêchez-vous, parce que quand même, vendredi, samedi, dimanche, euh, lundi va vite arriver, donc c'est le, le moment de faire le plan. c'est du chinois, le comprenez C'est ce... Fameux homme d'influence. Moi, je suis pas dans la ligne de, dominante. Comment elle s'appelle, oh, Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai dit. Alors, puisque l'empathie, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre tout en restant à la sienne, comment fait-on pour bien rester à sa place Bon, ça, c'est une question très brève et très bien formulée. Elle est tellement résumée. Elle est tellement condensée que, exceptionnellement, je suis presque un petit peu obligé de te demander l'opposé de ce que je demande généralement au chaton. C'est peut-être un, un détail ou, ou, ou peut-être, à minima, un exemple concret dans lequel tu t'es senti en, en manquer ou un, un contexte dans lequel tu as senti que ça ne coulait pas de source. De façon générale, parce que enfin, mes exemples, je les avais prévus, mais euh, pour l'enregistrement. Tu, sais, tu ne te, je te fais, poses probablement va... pas cette question ah, in abstracto, c'est-à-dire dans, dans, dans le vide intersidéral complet, et cette question elle sait bien, tu, on ne s'interroge que, que sur ce qui nous fait défaut Alors trois euh, premier euh, élément je me rends compte que quand quelqu'un est, est mal à l'aise en face de moi, je lui donne beaucoup trop de signes de validation c'est-à-dire que même euh, si euh, j'ai bah, j'ai j'ai eu un, un, un, un conflit avec un artisan qui a fait un travail qui n'était pas euh, du tout convenable, qui est par particulièrement incompétent. Ce qui est malheureusement je... un petit peu la norme aujourd'hui. Tout à fait. C'est terrible. Oui, C'était pas sur je, des je... fenêtres je... par hasard Pardon Ça ne concernait pas des fenêtres Non, non, non, ça concernait des fenêtres. C'est terrible les fenêtres. Voilà. Et donc, euh, c'est assez, enfin ce pas la première fois que ça arrivait, et donc je me suis surprise en fait, à euh, donner des, à hocher de la tête, à dire oui, je comprends, etc. Alors même que euh, pour obtenir davantage, c'est-à-dire pour euh, obtenir le maximum de possible, euh, je ne sais pas, euh, en fait, un artisan, son but, c'est de faire le travail le plus vite possible. Oui. Et ensuite, plus on gueule, plus il refait le travail. Oui. Et si on gueule et, pas assez, ça. il refait le travail de façon euh, médiocre, c'est-à-dire qu'il met du scotch en fait. Enfin, c'est <rire> ça, c'est ça, c'est ça. Il ne met, oui. met pas du scotch, il met une petite bombe de silicone à 5 euros. Mm -hmm. <rire> oui. Bon, enfin bon, on va s'écarter du sujet. ok enfin, et... bon, c'est du vécu, voilà. Oui, oui. Mais, euh, du vécu à plusieurs donc, reprises. Et... et donc, mon intérêt, en fait, c'était d'avoir une... Enfin, une zone d'incertitude élevée, si j'ai bien compris ce que c'était la zone d'incertitude, mais c'est-à-dire à ne à pas montrer ce que moi, euh, je... À, à rien dire sur moi au final. Et je me suis surprise, à hocher de la tête, à dire oui, je comprends tel élément, et finalement à le comprendre d'une certaine façon, donc à être moins en mesure de négocier, en disant euh, il faut refaire ça, ça, ça, parce que euh, j'étais, euh, finalement, je me suis mise à sa place, et je me suis dit oui, bon, il est incompétent, c'est un abruti, euh, euh, bah, c'est pas de sa faute, il ne l'a pas fait exprès. Euh... Alors, de deux choses l'une. Euh, de deux choses l'une. En fait, il y, y a deux éléments sur lesquels, sur lesquels j'aimerais rebondir et les deux ne sont pas sans, sans lien. Euh, le premier, c'est que tu, tu, tu as dit, comme, comme tout le monde ici le sait, euh, ou comme j'imagine tout le monde le sait, la zone d'incertitude, bla bla. Non, la zone d'incertitude, je suis à peu près convaincu que 95% de ceux qui nous écoutent ne seraient, pas en de, ne seraient pas en mesure, comme ça, à froid, de reformuler ce dont il s'agit. Donc... Euh, est-ce que oui, tu es capable dans de... Le... Dans... Enfin, oui, euh, on le sait sur le, sur le Slack, on ne le sait pas quand on n'est pas... Ils ne savent pas, pas ce que c'est le Slack. <rire> on le sait quand on est VIP, on ne sait pas sinon. Tu voilà. vois, ce que je viens de faire, ça s'appelle de l'empathie. C'est-à-dire ouais. que je me mets en permanence à la place de l'auditeur, me demandant ce qu'il comprend ou pas et les mots qui lui sont étrangers. Et donc, je te demande de reformuler pas pour moi qui sait très bien de quoi tu parles, mais pour autrui. Et ensuite, autrui se venge sur moi en disant que je coupe les gens euh, et que c'est très méchant et que c'est très grossier. Mais je ne les coupe pas pour moi. Moi, je sais, ce je comprends ce qu'ils disent. Moi, je les ai les éléments. Je les fais reformuler pour vous. Tu vois le, le paradoxe ultime C'est qu'on euh, qu nous reproche de, de, de solliciter des reformulations qui, moi, ne sont pas nécessaires, mais qui sont aussi certes à l'auditeur qui finalement fait le reproche à la fin. De toute façon, sur Internet, on te reprochera toujours quelque chose. Mais oui. Le, le oui. Slack, c'est cette plateforme, cet outil, cette app, comme on dit désormais, puisque tout est une app. Hein. Il n'y a plus de logiciel, il n'y a plus de plateforme, il n'y a plus de rien. Tout est une app. Donc, le Slack, c'est cette app qui est une, le, un chat privé. Ce n'est pas un réseau social. C'est une application privée dont rien ne sort et qui sert à, à ma petite... Euh, mon petit chaton Anaïs et aux 168 ou 9 autres, à, à échanger entre eux, à partager leurs devoirs, parce que désormais vous avez des, des devoirs à faire, enfin des travaux pratiques. Je te félicite d'ailleurs, tu as été la première à les remplir, euh, sur laquelle vous, on partage des contenus un peu, un peu plus piquants, enfin voilà, tu, tu confirmes euh, je confirme. Bon. Et là-dessus, évidemment, comme on est entre, entre clients euh, habitués, eh ben évidemment, on ne redéfinit pas tout. Donc, on sait ce que c'est qu'à zone d'incertitude. La zone d'incertitude, c'est un concept de, de sociologie du pouvoir et de la négociation. Euh, on va dire que le pape là-dedans, ça serait certainement Friedberg et. Euh, qui a écrit euh, stratégie de la négociation euh, J'ai un trou de mémoire, Schiller ou quelque chose qui commence par un S, je crois. C'est un livre couleur un peu moutarde, caca, assez laid. Bref, la zone d'incertitude, c'est le corollaire des ressources pertinentes. Une négociation, c'est quand tu as un truc à échanger. Hein c'est comme, comme la boîte échangiste. Si tu si es un homme et que arrive, si tu, si tu arrives tout seul et qu'en plus tu es un homme, tu n'as quasiment rien à échanger, tu ne vaux rien. Donc le billet d'entrée est plus cher pour toi et personne ne te parle toute la soirée. Hein je dis ça en prévision d'une vidéo prochainement que je ferai justement sur la sociologie du, du, du Club Libertin. Parce qu'il ne faut pas mourir idiot et je pense que beaucoup en fait ignorent, ont une idée, ont une idée complètement comme moi. Euh, euh, comme, comme moi jusqu'à il y a peu, totalement erroné en fait, euh, des dynamiques qui se jouent euh, là-dedans, c'est assez intéressant. Donc quand tu arrives et que tu es tout seul et que tu es un homme, tu n'as rien à échanger, tu as une petite ressource qui est ta propre personne, mais euh, elle, est, euh, elle est certes mobilisable au sens où tu peux l'offrir, mais elle n'est pas très pertinente au sens où il y en a plein d'autres comme toi et personne n'en veut, ok quand tu arrives en boîte échangiste certains vont dire ça y est, il, fait une, il fait une incision, ça n'a plus rien à voir avec le sujet si, ça a tout à voir avec le sujet puisque je suis en train de vous expliquer le principe de la négociation quand tu arrives en boîte échangiste avec une très jolie femme mais qu'elle est folle amoureuse de toi et qu'elle ne peut supporter euh, que, que, que tu entres en communication avec personne d'autre tu as cette fois-ci une ressource, oui ou non euh, Oui, oui. est-elle ah. est-elle pertinente oui. Tu as une ressource ah, pas, qui est, oui, oui, tu en as une et oui, elle est pertinente, mais elle n'est pas mobilisable. Ah oui La, la double... La, la, une négociation, c'est un combat de gens qui ont dans leur poche des ressources pertinentes et mobilisables. Puisque j'ai pris la peine de dire qu'elle était folle de toi et qu'elle ne tolérerait pas que quiconque d'autre pose les yeux, ça veut dire qu'elle n'est pas mobilisable, puisqu'elle ne jouera pas le Excuse jeu. Excuse-moi, J'étais pas j'ai totalement ton exemple. La négociation, c'est avoir le plus de ressources possibles, mais même quand on n'en a pas beaucoup, il faut qu'elles soient, un, mobilisables, et deux, pertinentes. Ou le contraire, peu importe, c'est pas une question de priorité. Et, ce sont ces, voilà. et, et ensuite, une fois qu'on est là, une fois qu'on les a en main, on va sur le terrain de jeu. Sur le terrain de jeu, il y a un ballon, l'équivalent d'un ballon, ça, ça s'appelle l'enjeu. L'enjeu, c'est le ballon après lequel les équipes courent. L'enjeu, ça peut être de refaire faire un travail. L'enjeu, il peut être économique. L'enjeu, il peut être euh, psychologique. Hein? L'enjeu est, est différent pour tout type d'interaction. Et il n'est pas propre aux gens. Il est propre à l'échange. L'enjeu, c'est le, le, le, le, le, le ballon. C'est ce après quoi les, les gens courent. Et à la poursuite... De cet enjeu, une fois qu'on a compris la pertinence, le degré de mobilité des ressources et ce après quoi en courait, il y a quelque chose que ne peut que comprendre et pas euh, qu'on ne peut que deviner et pas comprendre, enfin et pas mesurer. C'est la zone d'incertitude. La zone d'incertitude, c'est la quantité de ressources de l'autre. C'est-à-dire jusqu'où il est prêt, par exemple, dans le cas d'une négociation de prix, jusqu'où est-il prêt à baisser son prix Si je sais que l'autre est prêt à baisser son prix de, de, de, de, de 15% je, ou de 17%, je fais une proposition à 16 ou 18, tu vois, juste en dessous. Ou à la limite, je m'aligne sur ce vers quoi je sais qu'il va, euh, en dernière instance, arriver comme prix plancher. La zone d'incertitude, c'est sur quoi l'autre est prêt à lâcher, qu'est-ce qu'il cache dans sa manche, et qu'est-ce qu'il a anticipé comme perte prévue. Et, et tout, tout le jeu va être de deviner sa zone d'incertitude. Sachant qu'évidemment, il prétendra, il ou elle prétendra, ne pas en avoir besoin, être bourré d'autres... que son agenda est rempli d'autres clients comme toi, et qui donc il n'en a rien à faire... Si tu, le, si tu le menaces, et je reviens doucement à ton cas avec ton, ton, ton, ton employé, enfin ton, ton entrepreneur ou ton chauffagiste, il va te dire si, si tu le menaces de lui faire une réputation de merde, il va te dire qu'il a des dizaines de témoignages positifs sur internet et que le, le tien se noiera au milieu de la masse. Mais tout ça, c'est évidemment une, une posture de défense. La réalité, c'est que euh, tu ignores sa zone d'incertitude, c'est-à-dire tu ignores son carnet de commandes, tu ignores euh, sa marge sur ce type d'opération peut-être c'est un type de truc très important pour lui sur lequel il fait une grosse marge ou peut-être qu'au contraire c'est justement ce sur quoi il fait très peu de marge et donc il n'en a rien à faire la zone d'incertitude c'est ce que tu ignores mais autour de quoi le, le, le, le, le succès ou l'insuccès de la lutte va se jouer voilà ça c'est ce une synthèse Enfin, c'est une présentation synthétique des concepts relatifs à la négociation dans le cadre de la sociologie et de la théorie des jeux. Voilà. Donc, maintenant qu'on a dit ça, pour donner un petit peu de contenu aux gens et ne pas simplement leur raconter des... Les gens viennent ici pour se divertir, hein, les chatons, mais également pour apprendre. Donc, il faut toujours essayer de maintenir un équilibre agréable entre, ce trans entre le divertissement et la transmission. Si on ne fait que du divertissement, bon ben on est euh, Norman ou Cyprien, je sais pas quoi. Si on ne fait que de la transmission, c'est un petit peu chiant et un petit peu dématérialisé, un peu abstrait. J'essaie de maintenir un bon équilibre entre les concepts et, euh, et l'anecdotique, et notamment via la nouvelle playlist euh, avec mes anecdotes du meilleur et du pire de chaque, de chaque catégorie. Donc, en fait... Euh j'ai l'impression que quand je me mets à la place de quelqu'un j'ai du mal après à euh, ne pas négocier contre moi en fait oui alors pardon alors' je, du coup j'ai oublié mon deuxième appunto euh, mon deuxième ah. point et qui était que en fait tu on aurait pu se dire à première vue que quelqu'un qui appelle sur l'empathie euh, c'est justement parce que ça lui est une c'est une chose étrangère et que presque il en a une approche très très scolaire à tel point ça lui manque toi c'est presque le contraire en fait c'est que tu pêches presque par excès plus que par défaut Oui, euh, probablement, oui. Eh bien, écoute, je vais dire quelque chose qui sera probablement soigné, ou en tout cas, du moins, pas très cru par beaucoup, mais peu importe, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, j'ai exactement le même problème. Oui. Je le partage, j'ai exactement le même problème, en cas de conflit, j'ai trop d'empathie et je comprends trop la position de l'autre, ce qui... Ne me, ne, me, ne me pousse pas à lui donner raison et à m'aligner sur sa position, mais qui en apparence, du moins, en apparence, à un, à un observateur extérieur, pourrait donner l'impression qu'effectivement je m'aligne sur sa position. En fait, c'est que je m'attends plus ou moins à ce qu'il va dire, et je comprends que son intérêt étant généralement l'opposé du mien, je comprends la logique qu'il a à, à, battre, à se battre pour son intérêt. Et donc, je vais, je vais parfois manquer de, de, de mordant ou d'assertivité, ou en tout cas de côté obtus, à trop comprendre sa position. Jusqu'à un certain point. Par contre, si on se fout de ma gueule, après, euh, je peux devenir extrêmement odieux et cassant. Mais il faut vraiment se foutre de ma gueule. Il faut vraiment euh, honteusement, euh, honteusement euh, faire quelque chose de honteux, quoi. Euh, comme c'est le cas récemment avec des fenêtres. Euh, bah, écoute, euh, c'est plutôt une qualité, au sens où ce que ça te coûte là, car ça te coûte, en réalité, me semble, dans le grand ordre des choses, comme disent les anglo-saxons euh, « the grand or the big theme of things », cela me semble finalement beaucoup plus euh, productif qu'improductif. Je pense que ça, cela te sert beaucoup plus que cela ne te dessert au, au global. Oui, alors ça, ça c'est évident. C'est-à-dire que ça me permet de créer du lien facilement, de, euh, de comprendre un à peu près les motivations des gens autour de moi. Oui, mais... exactement, oui. comme moi. Ouais. Mais la question que je me... En fait, tu, tu vois, tu me dis que, as, bah, que as beaucoup d'empathie aussi, mais euh, quand tu ta dans ta posture, dans ta façon de te tenir, on va... Il euh, y a quand même... Euh, enfin, T'es pas prévisible. Moi, j'ai l'impression des fois que du coup, je suis relativement prévisible. Non, mais tu, tu me trouves... Enfin, comment dire tu as, une, tu as comme tout, tous les chatons et même mes clients fidèles, vous n'avez qu'une vue extrêmement partielle de ce que je fais et vous ne m'entendez me, me, et vous ne me voyez que dans des domaines où j'excelle. Enfin, que dans l'unique domaine où je suis bon. Je, je suis très bon dans ce que je fais, c'est-à-dire dans le fait de fournir des outils inédits à la lecture des relations sociales et notamment des relations hommes-femmes, mais, mais pas que, ça, c'est mon, mon expertise. Et ne me voyant quasiment que là-dedans, vous me voyez extrêmement assertif et, et, et, et, et très peu en proie au doute. Mais en réalité, c'est le seul domaine. Il y a celui-ci où j'excelle. Il y en a quelques-uns où je suis, on va dire, euh, pas mauvais. Mais dans, une, dans des dizaines et des dizaines et des dizaines de champs, je suis en proie au doute. Je ne suis pas du tout assertif, je vais changer d'avis 15 fois, demander des avis à des, personnes, à des personnes erronées, revenir sur ma décision, hésiter, euh, tu vois. Donc attention à ne pas… Euh, quand tu consultes quelqu'un, quand tu suis quelqu'un, tu ne le vois qu'exceller parce que tu ne le vois que dans le domaine où il a choisi de se montrer. Mais du coup, euh, tu es excellent dans les relations, donc quand tu es en, en, en contact avec quelqu'un, euh, en fait, que, euh, quelle logique est-ce que tu as derrière pour... pour euh, euh, non, euh, je n'ai pas de question. Euh, ma, ma logique, cherche... ma logique c'est d'essayer de d'adopter la technique de l'aigle, c'est-à-dire de regarder les choses du plus haut possible, par opposé à la technique du poisson, qui est de les voir, euh, d'en être au contact. Uh -huh. cette, ce, cette carence, cette espèce de douceur, ou cet angélisme, ou cet utopisme, ou ce possibilisme, il est contre-productif dans des cas, finalement, assez rares. Ça va être, oui, sur des travaux, une fois, ou sur... Euh, ou sur, euh, dans, un, dans une confrontation, dans un antagonisme avec euh, je sais pas qui ou je sais pas quoi. Euh, euh, bah tiens, ça m'est arrivé récemment dans le cadre d'un truc qu'il faudra que je vous raconte. J'ai été convoqué par la police dans le cadre d'une instruction euh, complètement, euh, complètement ridicule et sur laquelle je ne pourrais m'exprimer que, que, que de façon très vague. Mais en gros, euh, voilà on, on, on, me, on, me, on me cherche des noises, donc j'ai dû, dû me justifier... Euh, de, de, de, de certains contenus et de, de, de certaines positions et de certaines phrases et j'ai tendance je ne, je ne désigne personne en, en particulier mais j'ai tendance quand mon interlocuteur est un peu laborieux et un peu fonctionnaire et un peu pas au niveau j'ai tendance à, à, à, à, à m'abaisser à son niveau au lieu à la limite de me tenir à la réponse qui me paraît satisfaisante et s'il ne comprend pas, bah, de la lui répéter jusqu'à ce qu'il comprenne en fait j'ai tendance à m'abaisser euh, au niveau de l'autre, ce qui à la fin me, me nuit parce que je fournis des explications moins qualitatives que ce que j'aurais pu. Mais parce enfin que. C'est la pédagogie. Un oui. C'est vrai que quand en c'est enregistré, ça te nuit, mais en, dans, la, dans la vie concrète, c'est plus. Euh, ça permet de simplifier un petit peu. J'ai une espèce de. de mensuétude par rapport à la connerie, au début. Tu vois Donc. Vu d'en de haut, j'ai envie de te dire que ton problème n'a, selon moi, pas de solution, car c'est ta pente naturelle, tu es naturellement comme ça. Et quand un problème n'a pas de solution, on peut soit s'entêter toute sa vie à tenter de le régler quand même, soit on peut se dire, petit 1, qui est comme moi j'ai lu, alors je n'ai pas les noms en tête, mais j'ai plusieurs auteurs en tête dont j'ai lu au travers des carnets et des autobiographies, voire des romans, euh, qu'ils avaient un petit peu cette espèce de, de, comme ça, de, de, de capacité à comprendre l'autre au milieu de la dispute. Donc premièrement, qui est comme moi euh, Deuxièmement, est-ce que ça les a empêchés d'y arriver Pas forcément. Et troisièmement, quelle est la quantité de service que ça me rend versus le, le, la quantité de, de choses que ça me coûte. Si finalement, au global, c'est une qualité qui m'est beaucoup plus utile euh, que ne me serait euh, sa carence, est-ce que je gagne beaucoup plus de, de choses à l'avoir que, que, que, que de ne pas l'avoir En dépit de cette ou de ces deux, trois fois dans l'année où ça me pèse de ne pas être obtus et borné, ben, j'ai envie de dire, euh, ben, dors avec quoi. Enfin, à un moment. Euh, à un moment, oui, bon, bah, tu vas te faire un petit peu entubé sur ta chaudière. ok. Sauf que sur les dix dernières années, le nombre de situations et d'opportunités que cette sensibilité, parce que c'est une sensibilité, c'est même au-delà de l'empathie. C'est plus qu'une empathie, c'est une intuition et une sensibilité, une observation. Est-ce que sur ces dix dernières années, ça ne t'a pas offert plus que ce que cela ne t'a retiré Je pense que oui quand même. Très, très, très, largement. Je... Non, mais en fait, je me disais peut-être que je peux récupérer les côtés positifs et puis avoir une stratégie d'action quand euh, ça me dessert, en fait. Mais... Bah, la stratégie d'action, euh, c'est de t'entraîner euh, sur des micro-conflits. Hein. C'est comme ça qu'on se forme au, au conflit. Euh, on oui. s'entraîne euh, à ne pas démordre sur des micro-trucs qui n'ont aucun intérêt euh, pour, être en, se... pour être en mesure oui. de ne oui. pas démordre dans le cadre d'enjeux de, plus importants. Pas en fait je peux aller au conflit euh, j'ai pas de problème à aller au conflit sur certains points quand euh, c'est quelqu'un de pas sympathique en face <rire> non mais c'est vrai enfin, ça, oui, ça me demande un effort quand même on de refuser aussi des fois de, de voir que quelqu'un alors attention il y a une subtile nuance entre, entre l'inaptitude entre à aller au conflit qui, qui est une, une caractéristique de F et une fois qu'on y est arrivé ah. à ne à ne à à, à, à s'enquister, à se caler dans son unique position. C'est ça le problème. Ne pas arriver à monter, c'est manquer de hache. Mm. Monter, puis à la fin me laisser convaincre que l'autre a tout à fait autant raison que moi. Mm. Mais je, pas Onfray, je crois que c'est Onfray qui disait ça dans dans un entretien récent, là, dans, son, dans le virage qu'il est en train d'aborder de la gauche vers la droite, qu'il disait qu'à un moment, il était capable, dans le débat, de se rendre compte que l'autre avait autant raison que lui. Enfin, c'est une position euh, euh, métaphysique assez louable, en fait. Ce n'est pas très efficace sur le moment, car c'est interprété comme un signe de faiblesse par l'immense majorité des gens, mais en réalité, euh, je pense que ça fait partie du prix à payer pour, une, pour ce qui est fondamentalement une qualité. D'accord. Donc à un moment, il euh, y, y a des choses, il y, y, y a des facultés qui ont un coût. Bah, c'est le coût, voilà, ça coûte tant. Oui, ça va. Par rapport à ce que ça permet, euh, c'est pas mal. Bah, c'est un petit peu comme, un peu comme la féminité. Il euh, y a un coût. Qui, est, qui sont les menstruations, le fait que l'horloge biologique, etc. Mais il y a, il y a un ensemble d'opportunités que les, les, les, les acharnés, là, les féministes de combat, refusent de voir car en réalité ce sont des portes ouvertes qu'elles n'arrivent pas à compter. C'est-à-dire que vous bénéficiez d'un certain nombre de prérogatives, d'avantages, de, de délicatesse et de faveur de la part des hommes tout au long de votre vie que vous ne voyez même pas en fait. Oui, que... oui, bien sûr. toutes les expériences où des femmes sont grimées et passent une journée dans la peau d'un homme elles sont toutes en pleurs à la fin j'invite les gens à aller chercher sur internet il y en a eu une très récente, je l'ai vue cet été encore, c'était sur Canal+, ou je sais pas quoi c'était cet été, trois comédiennes euh, Cécile de France et je sais plus qui euh, donc pas, pas a priori euh, des nerds de la psychologie sociale ou pas a priori des féministes poilus à cheveux courts hein. on parle de, de, de, de femmes comédiennes avec une bonne dose de F se sont, se sont grimées en hommes pour une soirée et elles se sont rendues compte de l'anonymat, de l'indifférence qu'elles qu subissaient. Et elles finissent, euh, elles finissent là, au bout de trois heures, assises sur une marche d'escalier, à bout de souffle, à moitié en pleurs. J'invite les gens à le voir. Ça m'étonne pas. Donc, tout a un coup. Hein et là, c'est le, le coût de cette sensibilité euh, que tu as, Anaïs, et, et dont, tu prends le, dont tu tires le, le, le, le meilleur, l'usufruit le, en permanence. Et bien, ça a un coût que tu payes deux, trois fois par an quand il faut te battre pour ta chaudière. Bon, ça va. Ben voilà, c'est le, le prix à payer. Vu comme ça, c'est bon. As-tu un petit message pour le, le reste de l'élevage euh, Ou est-ce qu'on s'arrête là Eh bien... Euh... Prenez des séminaires. Bah, c'est vachement convaincant ça. Alors là, avec, avec un encouragement pareil, tu peux être sûr que je vais en vendre 12 000 dans la soirée. Je manque d'esprit commercial, certainement. C'est ça, c'est ça. Non, c'est vraiment très, très intéressant. Euh, J'ai assimilé pas mal de concepts depuis euh, les quelques mois que je suis. Euh, que, je, que je prends des contenus. Voilà. Et, et je ne suis pas trop difficile à joindre parce que j'ai lu un jour dans un commentaire sur YouTube oh, « machin, j'arrive pas à le joindre. » Bon, moi, j'ai deviné, évidemment, que c'était un faux client, c'est juste pour me faire chier. Tu confirmes que quand tu cherches à me joindre, tu y arrives Je confirme. Bon. C'est même étonnant, en fait, que tu travailles sur du appel spontané et, au lieu de travailler sur du rendez-vous, en fait. C'est bah, très, très flexible. Bah, c'est un peu la même logique, c'est que ce que je gagnerais à imposer des rendez-vous dans des créneaux fixes me semble pas suffisant par rapport au, au, à l'emmerde que ça représenterait. Mmh. Oui. Une oui. grosse bise. Allez, tu rappelles quand tu veux. Ben merci. Bonne, bonne journée, au revoir. Merci Annie, Anaïs. Si cette, vous, si cette conversation vous a ne serait-ce que tirer un sourire ou apporter une information novatrice, innovante, quelque chose que vous ignoriez, c'est le moment de la rétribuer à l'aide d'un pouce et je vous conseille de vous abonner à la chaîne si ça n'était pas encore fait car là au niveau production de vidéos jusqu'à Noël, je pulse 3 par semaine. C'est pas le bon c'est pas le bon côté. C'est pas le bon côté. Qu'est-ce bon Qu que je fais Il faut que ce soit très sexuel cette émission, très sexuel. I think it's time to blow this scene and get it a little step together Okay, three